Bonjour, je m'appelle Claire Novian, j'ai fondé l'association Bloom, qui lutte pour la préservation de l'océan et qui lutte aussi contre la destruction des pêcheurs artisans, ce qui nous amène très souvent à dénoncer des abus, des méfaits, des décisions publiques iniques et de la corruption dans nos systèmes politiques. C'est un peu le propre des lanceurs d'alerte, de dénoncer les dysfonctionnements de la démocratie et de nous servir de sentinelle, de vigie. Sans eux, il y aurait des situations qui sont inacceptables, ils nous préservent de systèmes qui sont brutaux, violents, d'un point de vue social ou écologique ou sanitaire. Imaginez aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de statut global pour les protéger, qu'on va abandonner les lanceurs d'alerte à leur sort, ce n'est même pas envisageable. Donc la maison des lanceurs d'alerte a été créée exactement pour ça, pour être solidaire avec eux, pour les aider à faire face aux représailles, aux représailles aussi judiciaires, aux frais de justice. Tous ensemble, on peut les protéger, mais on a besoin d'argent. Donc, rejoignez la Maison des lanceurs d'alerte et faites un don, parce que ce don sera le don fondamental de préservation de nos systèmes démocratiques. Pour eux, pour la démocratie, merci de soutenir la Maison des lanceurs d'alerte.